Mesdames et Messieurs, Zombies fanatiques TV, la Kaye Haïti Gokomio, encore une fois, nous content avec vous, nous content présent la Kaye Et petit chèse barou, Marie Ventou, parce que vidéo ça nous pote pour la, mesdames et Messieurs, et eh bien, c'est pas une vidéo pour fait qu'elle vous content, parce que, dans le moment où parler là, il y a un gros gros qui éclate, mesdames et Messieurs, dans la ville, de cabaret, et eh bien, il e, y a un titan, eh, mêlé à un bandit, et eh, donc, un canard, et Next ça y dans le cabaret, c'est pas deux trois qui pas gagnent, un pile coup de toa, gen, an pil kout bal a pété, un pile moun nan paniqué, un pile moun gen problème, eh ben, nan moment n'a pale la, là, ville cabaret tête en bas parce que bandit car à bandi, avec bandi, tirent un, débarré et sortent la, là lors pété, un pile un pile coup de bal a pété, eh ben tout le monde c'est nan tête, il a pris les la police, mais c'est bien dommage, la police semble abdomi. parce que et population là qui de débra, y a pas jeune aucune autorité pour aider yop. Eh ben, faire face à genre de situation ça yo, ben et messieurs, vous allez inviter au détaill comment ça y e, est. Dans le moment là, parler là, un vilain camarade qui en pile monde peut qu'on est. Eh ben qui dans le moment là, bagayou pas douce même. Vil la tête en bas, ses coups de zancap fait à gauche à droite, bandits qu'a affronté, bandits qu'a fait et de faire. Il descend, vilain. Eh ben piller population pour retourner monter. vous allez inviter ou connais comment ça y e. est. L'autre nouvelle que nous avons pour la, un pile pil prisonnier a mourir dans la prison, qui ce soit pénitentiaire ou n'importe quelle prison dans le pays, et bien, la fin, tous alors, a tué les prisonniers. Alors que des organisations internationales qui aider Haïti dans ce sens, ça, comme si pour manger pour prisonnier, même manger ça, OK, après, c'est gratuit dans les organisations internationales. Et bien, ou pral ces si c'est acheter prisonnier a acheter manger non prison, prisonnier par travail ou gagner l'argent et ben c'est si acheter acheter manger non même ah bien, chef prison, mesdames et messieurs, alors que c'est qui a géré question ça, Ariel Henry, il a fait millions sous tête prisonniers et c'est 20 encore, il y a 20 prisonniers manger et en pile prisonnier à mourir, il diverses lots qui ont même dénoncé ça dans la presse. Nous on va inviter à plus de détails, mesdames et messieurs, ou sous TV caille Et à plus, Dominique, après, il tout président dominicain, après le film, prendre sanction. Ou bien interdiction pour ne pas entrer la KELI, contre 39 anciennes autorités et autorités en fonction, dans le moment où parler là, et bien, il a passé l'ordre tout Ariel Henry, ou bien pour l'État haïtien, mettez tous les 39 mounsayons en bas code, mettez-vous dans la prison. Et bien, Mesdames et messieurs, est-ce que. Ariel Henry prend le cabet et taille pour le faire savrer, ou bien Ariel Henry a pas quitté, mais dans le pays. Alors que c'est a le pays d'Haïti, On va l'inviter. gain le temps, mesdames et messieurs, vous êtes connectés. Comment se cabaret C'est cabaret. Nous l'avons, nous l'avons. Monsieur, vous connaissez, c'est bon. C'est c'est le cabaret. Ok, ok, job job. Vous club ok. Mon cher évolution, il a développé développer le à la Kouniala parce que M. Canara, qui avec M. Titanien, il a descendu à la à Kouniala. Donc il le à la là. a Il a descendu Il a descendu la a Il a a Il a Il depuis le matin, si vous avez avec les populations, il n'y a pas de toucher, bien sûr. si ça ou vous pas de pas non, l a, l a, l a, la, la, la police va pas pa, pa, pa, pa, pa, présent, non <cose> Oui, la police, deux de ben la, e bon <laughs> <laughs> la la police okay. tis, est uh, est fait, fait, et fait, fait, le commissaire à cabaret. Il va y Donc, la police c'est une évolution une si vous voulez, si vous si vous voulez, si vous voulez, si vous si vous voulez, si évolution vous vous vous vous ou marre, ou ah, non, non. Alors, ta l'air à l'oukoum d'abdi, uh -huh. bon pas seul nous mêmes non, chaque grain green moon, qui a vu sur quelque que soit côté le territoire national, qui ose déplacer, qui était te... bon même, même dans la car ou pas en sécurité, ou d'oose déplacer, ou de faire n'importe quoi, ou son héros, sont héros. sous tes révolution, et à ces domaines, ou tu es capable de participer dans la bataille de l'indépendance parce que Jean Magalaya, je me dis que yeah, louko C'est le cas où voyager à gauche, je vais me voyager ni droite Je vais me voyager à droite, je vais me voyager à droite Je vais me voyager à la gym Et vous vous voyager à la Oui, Because... on peut dire de pop pop yeah, pop pop Oui, yeah, échappement Oui, échappement, oui frère, et yeah. pas le non c'est pas qui dit, vous imaginez, un monde 4 marchés Ou bien un monde qui est dans un qui tout prêt à faire maladie Oui yeah. Pour Jean Bria, raisonné en fait là Et puis l'esprit soumours non dit Oh Bonjour Brian raisonné c'est pour nous alors pendant n'a pas tout lancer le message sur soap di là. Tout monde qui a une machine qui fait back backfire mm -hmm. bah, Oui il fait un fait, entretien bah, back, backfire mais bah, qui fait pau pau pau de mm -hmm. motocyclette <inaudible> qu'on a fait yeah, non, yeah. Mais, yeah. pas yeah. courir machine ça. Ah, ouais. et, et nous même même qu'a mandé la police si nous entendre une machine qui a qui a fait backfire <inaudible> nous mettre tout que tout arrêter machine ça. Parce que là tuer monde là bah problème oui, Faut qu chauffeur qu'on est, faux chauffeur qu'on est, qu'on y a même blad, tout si le ne capter, non Non, non, non monsieur, non, non. Bah, la fragile. Hein? Est, justement, hein? c'est pour m'outourner. Même blad, Niveau fragilité, là, oui, monsieur. Moué matéa Moué matéa regardez mouez. Bon, é, chance pour moi bien c'est beaucoup de non En tout cas, donc là, nous pays nous Nous monsieur. Nous comprenons, nous nous comprenons, nous nous comprenons, nous nous pays. Et m'a dit, Pepahitien. Destin, c'est dans mon lien Il n'y a pas de ni blanc, il n'y a pas de ni dominicain, il n'y a pas de ni américain, il n'y a pas de ni canadien, et c'est dans mon lié. Sinon pas, organisez nous. T'as Ariel a dit, cléregez nous. Kale genou. Kale genou. Elle te bien parle avec nous. Nous ne pouvons pas comprendre. D'ailleurs, elle n'est pas parler d'acquis. Monsieur le Premier ministre a pas parler d'acquis. Ok? Est-ce qu'il y a un problème dans niveau de la prison? Oui, il y a un problème. Est-ce que qu'on connaît la primatie? Selon ça me nous avons comme information, même dans le dossier, j'ai question manger dans la prison, la primatie occupe le délit. C'était la police nationale par le biais de la direction euh, par le par le biais de la direction et, et, et administratio administratio qui contrôle ben, commission ça me -com information <rire> et ça un qui c'est DCA DCA la police là besoin qu'on besoin d'information sur ça à la police là faut qu'on une information sur ça qui est ce qui la prison yo Prisonniers plein pour faire manger. Et il y a des organisations internationales qui ont moyen pour ça. Mais je ma tout. La primatite a mis sous pied commission pour gérer la question. Mm. Qui ça la police a fait Direction générale de la police nationale, la LB. Qui ça a gagné dans le dossier ça Prisonniers pleins pour faire manger. Pendant Pardon yeah. e... mm -hmm. la base, on prisonnier que les mieux, en prison et quoi de bouquet C'est dit c'est manger de manger Quoi Il a des à -naja. la police nationale. lui moi, vous que c'est Ivan Ivan Ivan Ivan Ivan Ivan Ivan Ivan Ivan Ivan Ivan Ivan Ivan Ivan Ivan je vais vous donner sur ça, je vous sur ça parce que ça n'est pas possible. Pour les prisonniers, vous mangez pour vous. Vous manger pour pour les Est-ce que vous avez un pile directeur? un de c'est tellement que moi, je ne vais pas faire ça faire la prison. Des... Donc ça veut dire que quelqu'un qui mangeait... Nous ne pouvons pas confirmé, le nom, nous baissons toute réserve. Mais son pris prisonnier, c'est les journalistes -là, qui disent que c'est manger... Ça, c'est là-bas, c'est manger. Pendant que quelqu'un qui mangeait gratuitement pour la prison. Ça très important. OK Ça très important. Donc, dossier ça, nous pouvons aller chercher plus d'informations. Bon côté la police nationale. Et ma bonne petit coup de fil, DCA, de ONC si Pierre, ONC si bien-aimé, pour nous connaître exactement de quoi il en est. Eh le ben, programme na continue. matin débat, c'est matin débat pour. Ou même, qui est dans matin débat, nous avons garanti que. Tout ça qui doit fait, être fait et il y a un autre Haïti possible. Il y a Haïti. la République par le président louis qui à là, il y a y a les 39 personnes qui ont été sanctionnées, euh, mais dans mon appel là, en ville dominicaine, y il y a plein de petits failles pour faire les siens par Mais tant que j'ai dit, il faut acheter nous gagner jusqu'à présent, puis un silence. En plus, mon temps, qui compte émissionner Est-ce que nous sommes en ville dominicaine Est-ce que M. Satou, il va me l'argent avec l'argent de l'immigration sur le taquet pour la pour la vie, pour la mais nous avons dit, bon, on ne va pas nous dire. Nous allons faire nos gourats là, nous là, là qui le été avant d'entrer. Contre mon chef et ces affaires qui ont Et sans oublier, je suis le l'autre géologe. Fatale, possible pour la prenne à l'été. J'ai convocation qui vient par Jean-Léon Moré qui même déjà provoquer Madame Éprouintotot. Tonton, pour eu les question sur le T T T la porte de la mais nous avons dit la république qui chauffe, nous avons pas là, et même à la Médine Touroufa, même à la caisse, qu'elle parle d'un non. et vous, il a fait qui fait, qui est même, si vous vous tariez dans le gouvernement, cest à dire, dans le cadre de ces corruption qui se fait sous blindé, dossier blindés, donc c'est un chauffeur, c'est un presse dans la république, encore une fois, mesdames et messieurs, c'est un on va. Et nous le d'aide, nous le avec pour aller. Oui, nous allons directement directement le cas d'information qui ça c'est être devenir actualité. Eh bien, nous à avancé sur la République dominicaine, elle, nous connaissons depuis budget, sans ça lui-même, qui. Il fait, là, quand il y a un pile, dans l'idée, yo, yo, arrivé, accusé, Dominique, yo, y a pile, et puis et il pied, au niveau de ce, domaine matin, c'est ce, c'est quand a cherché yo, a tout, donc, on a quitté, yo, même, yo, dans Dominique, yo, yo, cherché l'immigration, après, ouais, si, vous capable de bien, pièce, monsieur, ça, yo, yo, pas vivre au niveau de ce domaine, n'a pas d'est là, eh bien, s'entendait à là, c'est un pile de blousailles. Eh bien, côté, il a la tortue, côté, et eh, sénateur, et eh, donne quatre, et eh, donne quatre Eh bien, côté, l'autre, monsieur, eh bien, qu'on ait un pile de réactions, et eh, qui, au même, qui commençait à pas tomber là, bon côté, et eh, l'idée Eh bien, avant que nous allions, pour nous faire, eh, étendre ou bien, pour aller avancer, eh bien, il y a eu un gros acte, là, qui lui-même, qui tape, uh, fait, version ensemble avec déclaration ancienne sénateur et bien lui-même il y a une question que les mêmes poser là tortif en suivre et ça et puis nous même pour avancer directement et bien le même cadre information après dominer actualité à côté que il y a 39 et haïtien sanctionné par la République dominicaine et bien sous menace arrestation en allée et pour nous garder pour nous mêmes nous capables et suivre et s'acu et, bon, et, et, et parler là et Léonel, parler non Bon, je suis capable de dire Léonel et vie <coughs> <Rabli> dominicaine et... <confrance> <coughs> et... pas... <coughs> est un peu plus avec les États-Unis et c'est un web-tentionnel et le web-tentionnel est un peu plus important et le web-tentionnel un le et qui dit <'y> fait avec domaines. <coughs> Les Amis qui ont été là, parce que les Amis ne sont pas en la et ont et ils ont la caillou, et d'autres de et pour en dossier d'autres, pour garder ça devant pour la jouer. Mais la on est en matin pour tourner, dans la toute est à la pétition pour et on a dans les a fait depuis 15 la vie à quand il dit, je la police... Voilà, à fou, pour la jeune même nos clubs, plaisir, et puis je mesdames, messieurs, nous depuis là, c'est et depuis et nous avons dit, Léonel, et Par contre, on avec nous pendant que eh, la République dominicaine décidait eh, comme si pour arrêter un Saio et bien c'est même bagarre nous t'a dit faut que nous mêmes haïtiens faut que nous mêmes haïtiens, nous lever le camp et tout parce que mon ça, ça fait des années des années.